Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam et non, aujourd'hui, je ne suis pas chez moi, je suis chez Follow Us. Follow Us, c'est une société de web marketing. Depuis plus de 7 ans, ils développent le web marketing pour plusieurs entreprises. Et si je suis chez eux aujourd'hui, c'est parce qu'on sort d'une semaine de tournage. Car dans quelques semaines, et donc aujourd'hui pour vous, ils lancent leur chaîne YouTube, la Follow Us Digital Academy. Dans cette chaîne YouTube, ils vont vous parler des réseaux sociaux et donc que vous ayez une activité complémentaire ou que vous gériez une entreprise, ils vous donnent des astuces et des conseils pour développer Instagram et d'autres réseaux sociaux. Donc je vous invite à aller voir leur chaîne, à aller vous abonner, liker, commenter. Si vous avez des questions, ils vous répondront directement, c'est leur boulot et ils sont là pour vous aider. Si je suis ici, c'est parce que j'ai réalisé leurs vidéos et j'ai fait le montage de leurs vidéos. Donc pour moi, c'était vraiment très chouette de travailler avec cette équipe. Ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils sont professionnels, ils ont plein d'idées. Et donc, c'est super agréable de travailler avec une équipe comme ça. Je vous invite encore une fois à aller sur leur chaîne, de vous abonner et de suivre leurs vidéos car elles sont vraiment sympathiques. Et moi, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, souriez quand vous filmez. Tu veux venir Sophie Alors, là, hein, vous êtes là <rire> Bon, c'est bon. Il est sympa, hein, quand je vais genre Sophie qui dit qu'il